Je voudrais m'adresser à un individu, excusez-moi, c'est le ramadan, mais c'est un individu qui est sans valeur, qui n'a pas de respect pour lui-même, c'est-à-dire Bernard Gomou. Bernard Gomou veut dire tout sauf l'essentiel. Bernard Gomou veut dire euh, tout sauf s'attaquer au, au néant. Voilà un monsieur que je voudrais répondre à travers des exemples. Voilà un monsieur qui dit devant le monde entier que son gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses, C'est lui qui l'a dit. Que son gouvernement n'est pas un gouvernement de, de promesses. Que son... De oh, excusez que son gouvernement n'est pas un gouvernement de pose des pierres, des premières pierres. Moi, je voudrais dire... Merci Soula, merci Namasa. Moi, je voudrais dire à Goumou, c'est vrai, son gouvernement n'est pas un gouvernement de, de, de poste de première pierre. Mais ce que je voudrais dire à Gomu, parce que nous avons vu tout de suite là le, le communiqué de l'ambassade des États-Unis à Conakry. moi je pense que vous allez souffrir dans les mains des Américains. Le pouvoir aux États-Unis ici là est détenu par, par le Congrès, c'est-à-dire c'est le Congrès qui décide ici, même quand il y a un financement de 1000 milliards ou bien combien de milliards là, tant que le Congrès américain ne valide pas, on ne finance pas. Est-ce que vous comprenez Depuis que le Congrès le gala, il a auditionné le patron de l'African, il ne l'a pas interrogé parce qu'il veut l'interroger. Il veut l'interroger, il, il a demandé son interrogatoire parce que les Américains ont commis des erreurs en Afrique. C'est eux qui ont formé... Ceux qui font les coups d'état, parce que les Américains sont les meilleurs matière de formation. C'est comme ça le, le gars l'a expliqué. Vous, vous formez les gens avec l'argent du contribuable américain pour aller faire un coup d'état à, à un civil. C'est comme ça il l'a dit. Le gars a essayé de se justifier, mais le rapport est là-bas, il n'a pas pu s'en sortir. Parce qu'ils vont déposer ça au Congrès. Il y a le, le Congrès va diminuer le budget d'Afrique comme Afrique. C'est-à-dire euh, L'armée américaine qui se trouve à, sur le continent africain, c'est au niveau de la corne de l'Afrique. Ils ont une base militaire là-bas, ils ont une base militaire au Sahel. Mais avec ça, là c ce qui s'est passé, même Traoré a été formé, a, a, a subi, a reçu une formation supplémentaire avec, avec, exactement, avec les Américains. Une formation supplémentaire pour asseoir sa formation, son niveau de tirer d'élite. Donc, ici, demandez aux Africains qui vivent aux États-Unis, demandez vos frères qui sont aux États-Unis. Il est interdit de prendre l'argent du contribuable pour financer quelqu'un pour aller tuer. Ça, ça, ça ne se fait pas. Donc, lui, il veut poursuivre. C'est comme s'il veut poursuivre l'Africom dans la formation de Mamadi Doumbouya. Parce qu'il a commencé par lui. Ibrahim Traoré n'a pas montré sa photo. Mais pour Mamadi Doumbouya, là, il a même indexé les, les trois Américains. Il dit, ça, ce sont les soldats américains. Ce sont les formateurs. Oui, il a pris la force. Il dit, le grand gaillard noir qu'il a là. Il a été, voilà, ça, ce sont les soldats américains. Ça, vous avez vu l'ambassade qui a réagi, l'ambassade des États-Unis. Gomu, l'ambassade des États-Unis dit que tous ces corporations, moi, je remercie l'ambassade. Je viendrai sur ça là. Je voudrais prendre l'exemple, ce que l'ambassade vient de faire tous sur l'ambassade des États-Unis pour m'adresser aux forces vives. m'adresser à la société civile, les Américains ont dit, il n'y aura pas un jour de plus sur les 24 mois. Les Américains disent, il n'y aura pas, je dis bien, il n'y aura pas une seconde de plus sur les 24 mois. Parce que ce que les Américains ont vu là, c'est ce que nous nous avons dit en longueur de journée. Les hommes nous prennent, moi je vous ai dit, que les insultes là, ça me dit rien. Le bavardage inutile, ça me dit rien. J'ai dit, et je le répète tous les jours, je suis le premier à le dire, et tout le temps, je le répète. Quand vous regardez Dumbi là, est-ce qu'il a est qu l'intention de quitter le pouvoir Les gens m'ont donné raison. Regardez ses actions, regardez ce qu'il pose. Il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Et pourtant, il n'est pas démocrate. Il n'a pas été désigné par le peuple. Ce n'est pas le peuple, le pouvoir là. Les Américains connaissent que le pouvoir appartient au peuple. Les Américains savent très bien, au lieu de au lieu de venir après chercher à éteindre le feu, lorsqu'il y a des assassinats, il y aura la guerre civile, les Américains préfèrent prévenir. Donc ils ont déjà commencé à menacer. Et je vous dis, ils vont, quand les Américains sont à tes trousses là, c'est fini pour toi. Ils ne sont pas comme les Français. Aller toucher, revenir, toucher. Non, non, non. La chance que la, la, la société guinéenne, la population guinéenne a eu là, c'est parce que ce sont les les républicains qui ont pris les républicains ont pris le pouvoir aux États-Unis, c'est-à-dire ils ont pris le Congrès, mais ça là ça va chauffer. Ça va chauffer même, ils ne vont pas laisser. De fait, le gars là parce qu'au niveau du Congrès aussi, il y a ceux qui s'occupent de la défense de, de, qui s'occupent de l'immigration, qui s'occupent, il y a ça, il y a ça. Maintenant, l'homme qui parlait là et ils sont chargés de l'évolution militaire de l'Amérique dans le monde. Le, parce qu'il faut qu'eux, ils votent les budgets militaires. Il faut qu'ils votent. Donc, ils doivent d'abord vérifier où l'argent doit aller. Où l'argent doit aller. Bon, l'impose de première pierre, là, dont tu parles là. Je juste te montrer des exemples. Aujourd'hui, ça fait huit mois. Huit mois, les boursiers d'État qui se trouvent en Russie, ils n'ont rien à manger. Une première fois, ils sont allés se plaindre. À l'approche de l'ouverture, vous vous êtes battus pour trouver un mois et puis leur dit que ça viendra après trois mois. Depuis une fois, jusque là, nous sommes comme ça, là. Huit mois, les boursiers guinéens en Russie, où se trouve la majeure partie des boursiers, là, ils n'ont reçu aucun franc guinéen. Aucun franc guinéen, Gomu. Comme tu dis que... Voilà. Voilà. Ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses et autres. Regarde le monde entier, aujourd'hui, je vous dis la vérité. Seule la communauté guinéenne dorme à terre en Tunisie. Je te dis comment. petit avion que vous avez eu là, ce que vous avez là, lance-la-traoré. Merci mon frère. Aïba, merci beaucoup, camarade Aïba. Le petit avion que tu as pris pour aller faire tape, tape à là, en Tunisie là. Le monde entier, j'ai vu sur le journal de, de TV5 Monde, on montre les Guinéens qui dorment sur le, trou, sur le trottoir en Tunisie. Vous avez commencé pourquoi vous avez arrêté. Vous avez fait assez de bruit. Dumbuya s'est déplacé. Vous voulez tromper le peuple. Le peuple vous connaît maintenant. Regardez le, les trottoirs tunisiens. Il n'y a que des Guinéens qui dorment. Les Ivoiriens ont évalué les personnes qui en ont besoin. Mon frère, comme je te le jure, mon frère, c'est les Guinéens qui dorment sur les trottoirs en Tunisie aujourd'hui. Sanda, il est ministre de ton gouvernement, non Sanda est ministre de ton gouvernement. Les Guinéens, les boursiers guinéens qui sont en Russie, là, lui, il est ministre des Affaires étrangères. Les boursiers, là, ils n'ont pas reçu leur argent. Les boursiers qui ont où vous avez fait un film, vous avez Doumer était en train de remettre des prix ou je ne sais pas quoi aux boursiers d'État, c'est les premiers de la République, deuxième, troisième là, les parents sont sans nouvelles d'eux. Ils n'ont pas d'argent pour envoyer pour certains. Eux là ils n'ont pas d'argent pour appeler leurs parents. Je suis en train de te le dire, hein. Toi qui dis, toi, Gomu qui dis que ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses. Vous refusez de passer à l'essentiel, remettre le pouvoir à, à, à un civil, le retour à l'ordre constitutionnel. Vous refusez catégoriquement parce que le, les Américains, bah, l'Union Européenne, ils, sont, ils se sont rendus compte que personne ne parle d'élection, de recensement. Vous ne parlez de rien, vous ne parlez seulement d'inauguration et vous voulez investir et vous n'avez pas d'argent. Qui vous finance Est-ce que vous, vous êtes comme, comme ça au milieu vous êtes comme ça, vous êtes tenu comme vous êtes un qui veut gâter mon direct. Vous êtes au milieu comme ça. Vous comprenez? Vous êtes au milieu comme ça. Donc, je voudrais te dire, en attendant là, comme ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses, comme ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses là, au lieu d'aller faire les aérodromes, les Guinéens ne savent pas aussi que, que les aérodromes-là ont été déjà évalués. Je prends l'exemple sur l'aérodrome de Farana. Le temps du procès à l'aérodrome a été évalué à combien À 10 milliards pour faire l'aérodrome. C'est-à-dire que ce sont des projets qu'ils ont montrés au gouvernement de Dr Kassori. Mais ce n'est pas une priorité. Ce, ce n'est pas une priorité. Oui. Et aujourd'hui, vous avez évalué le même aérodrome voilà, merci beaucoup. Basse, me dit que ce ne sont pas les étudiants seulement de la Russie. Merci beaucoup, grand frère, je m'excuse beaucoup. Voilà, je m'excuse alors, j'allais mettre les étudiants boursiers, d'accord Je m'excuse, frère. On me dit que ce ne pas les boursiers russes seulement en Égypte. Le frère a écrit. Donc, ça veut dire que beaucoup de ces pays-là, les Guinéens n'ont pas reçu l'argent. Comme ton gouvernement-là n'est pas un gouvernement de promesses, ou bien de quoi En attendant là, quand vous ne faites pas l'essentiel, nous, on va te rappeler l'essentiel. Regarde ce que le post-Safra qu faisait. Plus de dix ans, les Guinéens ont oublié cette situation de bourse d'État. Bourse, les bourses partaient trois mois, trois mois. Par trimestre, on envoyait dans les ambassades. Trois mois, trois mois. C'est pour te dire que les Guinéens avaient oublié cette situation de bourse. Aujourd'hui, voilà, ça revient encore. L'affaire de bourse, de paiement de bourse au ministre des affaires étrangères qui aime aller afficher la photo de Mamadi Doumbouya. <rire> Merci magas Mamadi Doumbouya devant les affaires étrangères dit à, à Ouya Sanda que les boursiers là, les étudiants n'ont pas l'argent. Ils n'ont rien à manger. Je n'ai pas envie de dire ce que nos filles font en Égypte. Les étudiantes guinéennes en Égypte, au Maroc et en Tunisie, Tunisie même c'est fini. Ils dorment dehors. On vient, on les paye, on les ramène. C'est honteux pour la Guinée. Les Ivoiriens ont fait rentrer tout le monde. Tous ceux qui voulaient rentrer là, les Ivoiriens les ont fait rentrer. Et puis arrêté, ils ont reçu de l'argent. L'argent a été débloqué, un milliard de francs CFA, par le président, Ouattara, le gouvernement de Ouattara. Et l'argent a été largement suffisant. Ça a été étudié. étudié. Au conseil des ministres, ils ont débloqué l'argent et, et ils ont ramené les Ivoiriens qui voulaient rentrer. C'était combien 565. Ils sont tous rentrés. Tu as compris Domou, c'est ça. On appelle un chef du gouvernement. Ce n'est pas les postes des premiers pieds. Vous faites les airs vous avez quelle compagnie aérienne Vous faites les airs vous avez quel avion Moi, je pensais que pour ceux qui veulent passer à l'essentiel, allez parler de route. Allez, la route... La, la route... Voilà. Donc, regarde, c'est ça, mais... Euh, si, regarde, la route Farana Mamou. Je, ce sont des exemples, hein. je te donne des exemples. Vous étiez incapable d'honorer les factures du bateau turc là. Le bateau là, est parti. Ton gouvernement travaille très bien. Ce n'est pas un gouvernement de promesses. il n'y a pas de problème. Vous vous travaillez. Le trésor public est parti. Le trésor public vient de publier un rapport. L'argent du pèlerinage de l'année passée là, aucun franc n'a été déposé à la banque centrale. Ton gouvernement l'a fait quoi je Toute la Guinée doit être au courant de ça. Peut-être les médias en parleront demain. Les médias en parleront demain, mais je le dis parce que j'ai reçu l'information extrêmement fraîche. L'argent du pèlerinage. mère, ma merci. L'argent du pèlerinage de l'année passée, là, aucun franc n'a été versé au trésor. Inspection faite. Aucun franc. Tous les pèlerins qui sont partis à la Mecque. Ceux qu'ils ont payé comme transport aller-retour, avec les taxes, rien n'a été. Rien n'a été déposé. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Qu'est-ce que toi tu dis, mon gentil, gentil Gomu? Qu'est-ce que tu dis pour ça? Pourquoi tu, tu n'es pas allé poser la première pierre de l'aérôme de Cancan aussi? Gomu, l'argent du pèlerinage l'année passée n'a pas été déposé à la banque centrale. Aucun franc, selon l'inspection, selon le trésor public. C'est le trésor qui le dit. Hein? Où est passé es, ce montant-là Plus de combien de pèlerins l'année passée Combien de pèlerins FK Kourmand, tu Combien de pèlerins Vous n'avez pas peur de Dieu, hein? l'argent du pèlerinage. Hein? Toutes les factures du pèlerinage, rien n'a été déposé à la, au trésor. Ils n'ont rien vu. Et puis on met, voilà voilà te dit que le courant ne fait que le Ce sont des exemples. Je cite. Comme tu dis que ton gouvernement n'est pas un gouvernement de promesses. Tu as une ministre qui est venue nous dire que la rareté euh, du poisson, la, la, la du poisson sur le marché est due à l'augmentation de la population. Donc tous les enfants qui sont nés le 5, après le 5 septembre là ont 18 ans, 19 ans ont l'âge de, de manger euh, de manger de poisson. au lieu d'aller faire une Parce que d'abord, ce que les gens ne savent pas, vous avez posé les premières pierres pour les aérodromes, là. Non, frère là, frère il faut voir seulement. Vous avez posé les premières pierres. Mais dites aux Guinéens qui avait signé les contrats de renouvellement des aérodromes. Dites ça aux Guinéens. Moi, je voudrais que vous soyez honnête. Dites aux Guinéens qui a fait le projet pour les aérodromes. Le projet là se trouve au ministère du Transport. Ça se trouve là-bas. FK hein? comment vas-tu Le projet là-bas. L'argent, ça a été évalué à 10 milliards. Je, je suis au courant de ça. 10 milliards pour l'aérodrome de Farana, c'est un exemple. Aujourd'hui, le même aérodrome est évalué à combien À 60 milliards. Mais où vous allez débloquer l'argent? Ce n'est pas le gouvernement guinéen qui avait financé les aérodromes. Ce n'est pas le gouvernement guinéen. Mais vous l'avez fait, pose des premiers pieds là. C'est pour décaisser l'argent qui a été le contrat qui a été signé au temps du procès Alfa Kondé. C'est comme ça que vous faites. Mais att, les Guinéens n'ont qu'à attendre jusqu'à ce que vous ayez débloqué cet argent et que vous commencez les aérodromes. Les gens vont voir. Vous avez présenté une maquette du palais de la culture. Où se trouve, cette, où se trouve la maquette C'est parce qu'au temps du procès Alfa Kondé, il y avait un opérateur économique, un investisseur qui voulait aller, euh, faire ça qui avait pris ce contrat-là. Faire un palais de la culture pour la Guinée. Comme vous vous êtes rappelé, vous êtes vous êtes parti faire une maquette pour dire non, pensant que le monsieur là-bas, il, il viendra financer. Où il est passé Où il est passé Ou bien Merci, mon. Non, Dhabi Dhabi, mon frère. Wallah oh, vous pensez que les gens sont bêtes Hein Posez les premières pierres. Moi, je demande aux Guinéens. Posez toutes les premières pierres. Commencez à les construire. Les Américains ont dit, restez à restez à patiner. Restez. Les Américains ont dit qu'il n'y aura même pas un jour de plus sur les 24 mois. À 2024. Ils n'ont même pas dit 24 mois. Ils ont dit qu'il n'y aura, aura pas de zent après 2024. Nous sommes presque... Au mi-2023, continuez à patiner. Continuez les, les fonds que vous avez là. L'argent que vous prenez, les, les petites recettes là. Ne concentrez pas ça sur les élections. Mettez-vous à tromper les gens. Ce soir-là, vous avez envoyé combien 2 milliards à Cancan. Le gars même a bougé qu'on a ce matin. Pour aller acheter les jeunes de Cancan. Parce que, selon vous, Alpha Condé a manipulé Cancan. C'est le RPG qui est en train de payer les jeunes de Cancan. Vous aussi, vous avez débloqué... Banalement comme ça, 2 milliards a été trouvé ce soir-là. Papa Fofana et autres, là, ils ont regroupé les Giba les qui quitté. On dit il faut trouver cet argent-là. L'argent-là a été trouvé. Vous êtes incapable de payer les fonctionnaires à temps, c'est le ramadan. Mais vous êtes capable de trouver 2 milliards pour aller acheter les jeunes de Cancan. Vous êtes trop fort. Mais ce que vous faites là, oh, ça, je vous dis, quand les manifestations vont commencer là, vous allez apprécier. Vous allez apprécier parce que. Les différentes déclarations d'amnistie International, des Américains, de l'Union Européenne, vous, vous placez uniquement devant vos responsabilités. Parce que quand les manifestations vont commencer, il n'y aura plus de dialogue, il n'y aura plus de rencontre. Parce qu'aucun effort n'est fourni aucun effort, fourni, hein? aucun effort fourni pour aller, pour retourner à l'autre constitutionnel. Actuellement, là c'est la mamaya. Vous avez fini de jouer avec Dame Makale. Dame Makale, Macalé. Macalé, elle, elle a fini son travail, elle a, elle a bouffé son argent. Makale, aujourd'hui, cherche un parti politique. Et vous comprenez compris? Makale, elle cherche un parti politique. Baouri elle cherche. Tout le monde sait, comme ils ne gagnent plus l'argent, ils se retenus sur les partis politiques. D'autres, même, on ne, veut plus, on ne veut plus les entendre parler. Donc, s'il vous plaît, c'est ce que j'ai dit au Guinée. Hein. Dumbuyala, ce n'est pas lui qui va faire les choses, Parce qu'il n'a aucune volonté. Il a, il a pris la justice comme un instrument pour tromper les Guinéens. J'ai montré un petit, un petit entretien avec certains journalistes là. Vous avez écouté les journalistes dire qu'en neuf mois, on à six mois, on devait organiser les élections en Guinée et remettre le pouvoir à un civil parti. Mais c'est parce que le CND, les gens là ont dit ce sont les médias étrangers qui ont bien cartographié les choses. Même, regardez le Sénégal. J'ai suivi un média sénégal hier là, qui parlait, qui ont égratigné la Guinée un peu. Là. Ils parlaient du Mali, ils ont, mis, ils ont dit la Guinée, la Guinée est loin, selon les journalistes à ses pas quoi là-bas, ils disent que la Guinée est loin sur le chemin de l'organisation d'une élection. En Guinée aujourd'hui, au niveau du ministère de l'administration du territoire, rien n'est fait pour qu'on entende parler même d'élection au ministère de l'administration du territoire. On ne parle pas d'élection on ne parle pas d'élection. Donc, personne ne parle d'élection. C'est Gomu qui lève pour aller faire les inoguies. Selon lui, poser les premiers pieds par-ci, par-là. Là. Vous savez pourquoi les Américains sont, sont remontés contre vous Demain, je dois faire un direct pour remercier la... Non, le soir, là-même. Avant de me coucher là. Pour remercier la Côte d'Ivoire. Parce que le gouvernement ivoirien a décidé de fermer la frontière. Je dis bien. Et je remercie le gouvernement ivoirien. Ça... Si, si vous voyez que les Américains sont en train de vous pincer là, c'est parce que les Américains vous, vous ont vu que vous êtes sur le chemin de rendre la Guinée au-delà même que la Guinée soit une plaque tournante de la drogue. là. Mais vous êtes en train de transformer la, la Guinée à un pays exportateur de la drogue. La Guinée ne produit pas, hein, mais c'est elle qui exporte la drogue. C'est ce que les Américains ont vu. Parce que des gens qui n'ont pas de route, des gens qui n'ont pas de courant, veulent faire des aérodromes. Et on sait, c'est facile d'acheter les, les narcotrafiquants, les petits avions-là. Ils en ont beaucoup même. Donc, bientôt, la drogue va... De, de, ils vont prendre la drogue de Conakry, envoyer à, à Farana, de Farana, de Farana. On, on prend la route pour venir. Eh, Farana, voilà la frontière, c'est la Ou bien même, on peut envoyer à Kisdougou, voilà encore. Il y a toutes les frontières là-bas. Donc, on veut inonder toute l'Afrique occidentale la drogue. Tout doit passer par la Guinée pour servir toute l'Afrique occidentale. Si les Américains ne se lèvent pas là, toute l'Afrique occidentale sera servie de la drogue. La Côte d'Ivoire a décidé, là aussi c'est nos parents qui vont souffrir. Ce sont nos parents, les commerçants qui font le, le, la navette entre la Côte d'Ivoire et la, et la Guinée-Aimant. Guinée Il y a des Guinéens qui voient tranquillement n'y avait pas de problème avec euh, les Ivoiriens, avec les douaniers Ivoiriens, qui vont avoir des problèmes avec les douaniers Ivoiriens. Parce que pour traverser maintenant, on parle de scanner, on parle de quoi, quoi. Les, les Ivoiriens ont décidé de, de faire descendre tous les bagages, même de dégonfler les plaies. Moi, j'ai lu ça, j'étais dépassé à partir du 17, le 17 avril cela va entrer en vigueur. La Côte d'Ivoire va fouiller tous les Guinéens, de la tête aux pieds. Partout, ils vont fouiller. Regardez-nous aujourd'hui. Il n'y avait plus entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Non. Donc, non, vers 5, merci. Merci, voilà, Yannick, vers 5. Voilà lui qui est bien lui. Donc, ça veut dire que nous sommes foutus. Nous serons aujourd'hui le pays qui va ravitailler l'Afrique occidentale. Si les Américains ne se lèvent pas là. Les Américains ont vu que nous partions vers le commerce de la drogue. Ce n'est plus le commerce de la bauxite. Parce qu'ils ont... Il a, il a relancé les travaux de Simandou pour exciter les jeunes, à euh, concentrer les jeunes sur... Le, vous n'avez rien compris. Les 500 millions de dollars dont il a parlé comme ça. Vous ne verrez jamais ça devant vos yeux. Je dis bien, pour les mines là, L'argent doit passer par la, les banques américaines. Je ne sais pas quelle est la banque américaine qui va vous remettre 500 millions de dollars à une cent. Vous allez voir ça. Assoyez-vous. Dites-vous que l'argent là va pleuvoir. L'argent là viendra. Les 500 millions vont vous trouver. Assoyez-vous. C'est un rêve. S'il est honnête. Dans son discours-là. Est-ce que quelqu'un... Est-ce que quelqu'un... Est, J'ai écouté. Voilà. J'ai écouté la, le compte-rendu du gouvernement ivoirien par rapport à la, drogue, la, dame, la dame qui a été arrêtée. J'ai suivi le compte-rendu. Regardez. Regardez aujourd'hui. 14 000 personnes. C'était 11 000 combien Les travail de la société Sibandoula, Ceux qui sont mis à la pause là. Est-ce qu'ils ont évoqué les recrutements Vous pensez que ce problème là, les travailleurs vont laisser la qui recruter d'autres personnes, les envoyer là-bas, sans semer la pagaille vous êtes dans des petits rêves. Vous pensez que c'est possible? Moi je me limite là. Gomu, nous on est. C'est peut-être. J'ai écouté Marouane, Maran a dit un jour là, peut-être c'est pour faire plaisir aux, aux téléspectateurs de la RTG. Sinon, la RTG là, il n'y a même pas cinq personnes qui suivent. Même ceux qui sont dans le gouvernement ne suivent pas la RTG. ne faisait cas à ça. Sinon, tout le monde sait aujourd'hui en Guinée. Toutes les premières pierres qui vous posent là, c'est pour décaisser l'argent des contrats qui ont été signés au temps du post Fakone. Vous voulez décaisser tout l'argent des contrats qui ont été signés au temps du post par le gouvernement de Kassoury. Vous n'obtenez pas cet argent-là. Vous allez tout faire. Vous allez tout faire. Vous avez mis main sur un montant là. Vous êtes en train de mettre les goudrons. Les goudrons qui ont à Conakry, là, demandez à demandez aux vrais ingénieurs si le, le goudron peut faire deux ans ou trois ans. Vous allez voir dans un an les trous dans tous ces goudrons-là. Donc, portez-vous. Moi, en attendant, je te dis qu'aucun étudiant boursier aujourd'hui n'a reçu son argent. Huit mois comme ça, les étudiants guinéens qui sont en Russie n'ont pas d'argent. Aujourd'hui, personne ne parle de passeport des Guinéens. Nous n'avons même pas de passeport. Les Guinéens n'ont pas de passeport. D'autres même ont perdu leur boulot en Europe à cause du passeport. Tu es flanqué à la c'est pour dire aux gens « Non, nous on travaille ». Vous faites quoi Même Ali Touré là, de la Kiev, là, est incapable de venir dire aux Guinéens « Voilà le bilan de l'argent que j'ai récupéré dans, dans la sache aux sorcières, là, dans, dans, dans l'affaire de récupération des biens publics. » Il est incapable de venir donner un bilan. L'argent du pèlerinage de la mecque de l'année passée, là, aucun montant n'est passé par le trésor. Où est passé l'argent Où est passé là C'est simple. Où est passé cet argent C'est pour venir bavarder. C'est-à-dire, vous, vous aimez lancer le discrédit sur le gouvernement de Post Alpha Condé. Hein Depuis qu'Alpha Condé est au pouvoir, là, qui a entendu parler des euh, de, de Oba Oba au niveau du président Guinée L'argent, là, ça, on dépose à la, à la, au trésor. Chaque année, c'est déposé. Jamais le trésor n'a signalé ça que l'argent du, du Périnat, au temps du poste à n'a pas été déposé à la Banque centrale. Garde à toi. Ce n'est pas, pas, pas la mosquée Faisal négociée par le poste parce qu'il y avait eu problème par rapport à la mosquée Faisal. Alpha Kone s'est battu, il est parti rencontrer le prince héritier d'Arabie Saoudite. Directement la mosquée a commencé. c'est pas dans la mosquée où ils sont parti danser aujourd'hui. Les gens sont partis danser dans cette mosquée, la mosquée Faisal. Flamba neuf une mosquée flambante, faites, renouveler totalement, ou l'eau de, hein, descendait comme, je ne sais pas. Partout aujourd'hui, les étudiants n'ont pas d'argent. On me fait comprendre qu'au Maroc aussi, les gens sont en grève. C'est toi qui oses parler de ça, que toi, vous, travaillez, vous, vous, vous faites quoi. Ce pas ta ministre qui nous dit qu'il n'y a pas de poissons sur le marché, parce que la population a augmenté. Donc les enfants qui sont nés après 5 septembre-là ont, ont maintenant 20 ans. N'importe quoi. Toi tu peux nous dire quoi volé, si tu es seul un forestier, seul un forestier peut accepter d'être prénom de Doumouya. Seul un forestier, mais un peu digne, ne peut pas accepter qu'on le commande comme ça. Un malinqué digne n'acceptera pas ça. Hein? Je dis bien, tu as vu, tu as vu, tu as vu, tu as vu, euh, chose, comment ça s'appelle là, tu as vu, bien, mon le est parti parce que ce qui s'est fait là, aucun prénom, toi tu es un béni, oui, oui. Donc, tu es un prénom faible. C'est comme Michel, Michel Camano, c'est les gens, où on le dit, tu fais, il faut. C'est ça Sinon, un prémis qui doit travailler pour le prix, là, n'accepte pas qu'on le dicte. Toi, tu ne peux, tu, tu peux pas dire non. Ce n'est pas dans la mosquée les gens ont dansé aujourd'hui. Dans la mosquée. Pour un artiste qui n'est même pas connu. Non, c'est plus qu'un lambeau, grand frère, Doubia Moussa. C'est plus qu'un problème lambo. D'abord, voilà un grand même. Toi, to, regarde, tous les jours, ton ventre ne fait qu'augmenter. Tu ne peux même plus t'habiller. Quand même, tu connais quoi, Gomou Tu connais quoi Quelqu'un qui est parti en tant que boursier d'État au Maroc, mais qui incapable de faire face aux évaluations, qui n'est pas dans une école technique. Tu vaux quoi vaut rien C'est pas quand, quand tu reviens, c'est pas dans une assurance tu travailles Dans une assurance tu travailles Portez-vous très bien, merci à tout le monde. Regardez-moi des gens comme ça. Quand tu peux nous dire quoi Il faut d'abord régler l'argent des boursiers. Parler de passeport. Au lieu de poser les pierres, de, de poser les premiers pierres, on lieu de faire des, mos des, des des aérodromes. Mais les Guinanoka, où sont les maquettes de la, du centre culturel, la, la maison de la culture Où sont les stades là Parce que moi j'ai entendu eh, le vaurien, la Béagalo, dire que même si on n'a pas la Coupe d'Afrique là, mais on va faire les stades. Voilà le stade de Nongo qui est incapable de recevoir la Coupe d'Afrique de club de champion. Voilà, Antonio eh, eh, Soare perd un million, eh, eh, million de dollars à cause de, de, de manque de stade. Ce n'est pas vous qui l'a dit. Qui l'avait dit Ce n'est pas vous. Ça, la Coupe d'Afrique, là, nous, on va faire le stade. Voilà la maquette. La, voilà la maquette. Voilà la maquette. De, de, de la maison de culture voilà aujourd'hui pose les premières pierres les doigts comme ça avec une ministre qui a les mains sur la tête la ministre de l'enseignement supérieur qui fait le blanchissement d'argent qu'on a qui, tout le monde connaît ça la, la ministre de l'enseignement supérieur n'importe quoi portez vos dit vous allez nous dire quoi hein qu'au doigt ou pose la première pierre pour un aerodrome vous avez quel avion ou bien cet avion là qui a fait un seul voyage au Maroc là pour, pour réparer la, la pour, pour l'entretenir de l'avion là, vous êtes incapable de trouver l'argent pour en, l'entretenir de l'avion là. L'avion a fait un seul voyage entre la Tunisie et la Guinée. Pour l'entretenir là, vous devez payer combien Plus de 130 000 dollars pour l'entretenir. Ça c'est un avion, ça, qu'on a, qu a une nouvelle compagnie. Merde comme ça là.